Nous allons vous montrer comment associer le DVI, détecteur de verrouillage intégré, d'une menuiserie à galandage à l'application Caline Smart Home. Sur l'écran d'accueil de l'application Caline Smart Home, cliquez sur la zone Réglage en haut à gauche. Ensuite, cliquez sur Ajouter un équipement et sélectionnez le type de menuiserie concernée. Cliquez sur Coulissante. Sélectionnez Ajouter un détecteur, puis Détecteur de verrouillage. Suivez simplement la procédure d'association de la vidéo. Trois cycles de verrouillage-déverrouillage sont nécessaires pour l'association. Commencez la manipulation fenêtre verrouillée. Comme ceci. 1, 2 et 3. Lorsque l'équipement DVI a été trouvé, validez en appuyant sur Terminer. Vous pourrez maintenant personnaliser votre menuiserie en la renommant et en changeant de picto. N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site www.k-line.fr